Top. Ouais, du coup, je suis hyper contente de vous euh, voir j'aurais aimé euh, qu'on fasse une présentation de Face. Euh, quelle est la mission de Face et surtout quels sont vos engagements parce que je pense que c'est euh, ce qui vous distingue énormément euh, allez-y, dites-moi tout Bien, bon, bonjour euh, à tout le monde du coup euh, Face en effet alors, euh, je crois que vous êtes mute aussi, non, non, euh... je pense que ça va ah. euh... alors ouais. attendez non, c'est juste notre tour qui n'est pas bon. Ok, alors non, c'est bon non. en fait. C'est bon, j'attendais Un souci technique, ça arrive, surtout en live. Oui. <rire> c'est ça, c'était notre tour qui n'était pas bon, mais je pense que l'audience vous entendait très bien. Pas et de bah, souci. c'est bon. Allez-y, allez-y, allez-y. C'est parti. Euh, du coup, euh, Face Fondation agit contre l'exclusion. Euh, donc, nous sommes face Héro, donc situé dans, dans les Rho, donc euh, Montpellier, pour situer sais situer... qui on ne voit pas trouver l'héro. Euh, donc on est notre spécificité c'est qu'on est un, un club d'entreprises engagé sur des valeurs sociales et sociétales de lutte contre toute forme d'exclusion de discrimination. Euh, et du coup, c'est les entreprises qui se sont dit que en tant qu'entreprises elles avaient un rôle à jouer sur les territoires, euh, bah, en fait, pour lutter contre toute forme d'exclusion, de discrimination, dans les champs euh, de l'école, de l'éducation, donc de l'emploi, l'accès euh, aux droits. Voilà, donc c'est son type de mission euh, que, que PASSE et PASSE et reportent spécifiquement sur, sur son territoire. Euh, ouais. Donc, comme je le disais, la, la spécificité, ce sont que les entreprises s'engagent dans le cadre de leur euh, responsabilité sociale et sociétale mm -hmm. et qui vont euh, donner du temps au bénévolement euh, dans chacun euh, des projets, dans chacun des projets, des actions euh, que nous menons. Et, euh, et l'une des spécificités aussi, et d'où euh, notre école du numérique, Up to by saint qui, qui est née il y a cinq ans, euh, c'était de se dire, euh, et ça c'était une entreprise euh, particulièrement du territoire impliquée chez nous, un partenaire depuis, depuis toujours qui était Dell Technologies, de se dire que sur, sur le territoire, il y a des besoins énormes euh, sur les métiers du numérique. On a un taux de chômage qui est euh, assez élevé euh, sur, par rapport à la moyenne nationale, et finalement, quelle était l'idée C'était de trouver quel était le moyen de faire rencontrer en fait ces deux mondes, et de, notamment d'amener les publics qui n'ont pas l'habitude d'aller de, de, vers ces métiers-là, qui n'ont pas un parcours classique dans, dans, dans une filière avec un, un, un niveau ingénieur, niveau bac plus cinq, mais du coup de se dire on va donner une marche supplémentaire pour pouvoir accéder à ces métiers du numérique qui ont un vrai potentiel d'avenir et, de, et, de, et de, oui, de durabilité en termes d'emploi. Donc, du coup, il euh, y, y, y a des entreprises en fait, hein, qui, euh, qui portent euh, le projet également. Est-ce qu'il y en a quelques-unes que vous voulez peut-être euh, citer éventuellement oui. pour qu'on puisse voir qui sont euh, et, coup, les entreprises qui s'engagent dans, dans cette démarche-là Alors euh, particulièrement, donc, on a des, des soutiens, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, très, euh, très forts de la part de Dell Technologies qui euh, notamment euh, euh, met à disposition euh, et euh, finance des, euh, des PC euh, pour chacun des, des apprenants de chacune de nos promotions, euh, qui accueille aussi euh, en fait, la promotion régulièrement dans ses locaux. En fait, C'est une euh, école itinérante qui permet en fait, d'aller euh, d'entreprise de, en entreprise pour aussi être euh, directement immergé, euh, immergé dans, dans, dans chacune des entreprises et favoriser le lien entre les apprenants et, le, et, les, et les salariés. Euh, on, a également, euh, on a également Montpellier Business School, qui est l'école de commerce de Montpellier, qui nous accueille là actuellement. La promo est accueillie chez eux jusqu'en décembre. Voilà, donc avec aussi tout le lien euh, avec euh, les étudiants, euh, les, les enseignants euh, qui se fait euh, au sein de, de, de l'école. Et puis, on a un partenaire euh, aussi très fort et qui nous soutient financièrement, qui est AG2R la mondiale, euh, voilà qui euh, une entreprise aussi adhérente de, de Facero et qui nous soutient sur cette euh, nouvelle promotion qu'on qu vous présentera tout à l'heure. Et puis après, on a des écoles locales euh, comme Epitech, euh, qui sont aussi des, des soutiens, euh, des implications qui se font dans, dans des applications très concrètes, euh, participation au jury, de sélection. Et puis, euh, on a tout un pool d'entreprises qui vont intervenir deux heures, euh, trois heures. Euh, euh, sur euh, tel ou tel euh, sujet. Donc on a euh, plus d'une euh, quarantaine d'entreprises euh, impliquées sur, euh, sur la, la formation. Et puis on a notre partenaire euh, aussi, Simplon, euh, voilà, sur lequel on s'est associé euh, dès le départ dans le cadre de cette école, sur euh, la pédagogie euh, euh, voilà, euh, propre à Simplon pour aussi amener euh, les publics éloignés euh, du monde du numérique. <rire> Désolé, on est obligé de se limiter. Du coup, je vous disais, il y a une, une véritable mission euh, de lutte contre la précarité numérique finalement. Je pense que vous êtes assez investi là-dedans. Est-ce que vous avez déjà eu des témoignages qui vous ont alerté sur ce type de situation Je pense que c'est un vrai sujet d'actualité et euh, ce serait bien qu'on puisse en parler euh, assez rapidement, mais au moins qu'on puisse mettre les mots dessus. Oui, bien sûr, c'est un, un sujet euh, c'est un sujet c'est la question de la précarité numérique puisque du coup ben le, le numérique est transverse aujourd'hui à toutes nos activités. Elle est transverse à la fois dans le monde de l'entreprise, mais aussi euh, touche directement en fait euh, les individus euh, dans le cadre de démarches d'accès aux droits qui aujourd'hui se font euh, euh, pour la plupart euh, via via via les outils numériques. Donc on porte aussi nous en interne par exemple un café social numérique pour à, à aider les publics à faire leurs démarches d'accès aux droits et à les former sur des ateliers euh, qui vont euh, de la prise en main euh, finalement l'ordinateur à une démarche euh, aussi euh, d'administration. Et puis, euh, globalement euh, aussi, euh, on sait qu'aujourd'hui, le, les compétences numériques sont un vrai euh, facteur d'employabilité. Euh, et donc, l'idée aussi est d'amener en fait euh, bah, des publics demandeurs d'emploi euh, à acquérir ces compétences-là pour pouvoir aujourd'hui euh, accéder à d'autres métiers à, à des métiers qu'ils ont aussi euh, actuellement, mais dont il manque un certain nombre de compétences pour pouvoir aujourd'hui répondre aux besoins euh, du marché. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à ça, bah, forcément, vous dispensez d'un grand nombre de formations. Ah, ouais. euh, Sarah, euh, s'il si, est possible de faire un petit tour des formations euh, avec vous et peut-être expliquer lesquelles sont labellisés Gênes, euh, Grande École du Numérique oui, bien sûr. Alors on, là, actuellement, on dispose d'une formation euh, labellisée euh, Grande École du Numérique. C'est la formation qu'on lance actuellement euh, de référent digital. Et donc, pour la transition, euh, ben, je vais vous présenter un peu plus ce métier de référent digital, parce que ça colle vraiment bien avec euh, ben, l'actualité aussi. Euh, donc, le référent digital, il va être en, en capacité d'accompagner euh, justement les entreprises dans toute cette transition numérique, euh, on l'appelle un peu le couteau suisse du numérique. Donc, il va être euh, formé sur la création, la mise à jour de site internet, euh, sur la maintenance en interne euh, et l'installation de logiciels. Euh, il va être aussi en capacité de communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, et tout ça en emmenant justement euh, euh, les collaborateurs des entreprises. Donc, il, a, il va vraiment avoir un rôle de conseiller. Euh, et donc, cette formation-là, elle vient de débuter. Euh, pour la deuxième année euh, et elle dure 7 mois à temps plein avec quatre semaines d'immersion en entreprise. Super cool. N'hésitez pas à poser vos questions dans le, dans le chat. On va voir la session de, de questions qui suit l'intervention de, de, de Sarah et Olivier. Oui. Donc, N'hésitez pas à poser vos questions spécifiquement pour la fondation. Et si vous êtes de l'héros aussi ou de la, de la région, on est content de le savoir dans le chat, on ne sait pas quelle, quelle audience on a dans cette région-là. Manifestez-vous si vous êtes... Euh, du sud de la France, au minimum, c'est déjà pas mal. Euh, oui, et euh, je voulais vous demander, vous faites des masterclass euh, et de l'accompagnement du coaching euh, à l'emploi, est-ce qu'on peut en parler et voir ensemble comment ça fonctionne Parce que je pense que certaines personnes euh, sont peut-être dans des situations qui seront plus précaires ou en tout cas qui n'ont pas eu cette sensibilité euh, là ou euh, même juste cet, cet accompagnement. Donc, s'il est possible de faire euh, du coup un petit topo avec vous euh, sur ce que vous faites, quelles sont vos démarches, je pense que ça va aidé pas mal de. Bien sûr. Alors, effectivement, il y a cette formation euh, technique de référent digital, mais euh, justement la plus-value et la différence euh, par rapport peut-être à d'autres formations, c'est qu'il y a vraiment euh, la volonté de mettre l'entreprise au cœur de la formation pour justement répondre aussi à notre rôle facéros. Et donc, il y a 100, plus de 100 heures dédiées à l'insertion professionnelle des publics pendant ces sept mois. Donc, comment ça se manifeste Donc, dedans, on va mettre des masterclass. Donc, effectivement, en tant que coordinatrice, je vais mobiliser des entreprises du réseau pour animer des masterclass sur différentes thématiques qui vont venir compléter... Euh, bah le, le programme de formation, mais ça sera animé par des collaborateurs d'entreprise. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment que les apprenants puissent déjà, dès le début, être en lien avec des entreprises de l'écosystème du, du digital et construire progressivement leur réseau professionnel. Euh, donc là, pour vous donner un exemple, cet après-midi, il y a une intervenante qui va euh, qui va animer une intervention sur la e-réputation. Donc, ça va venir vraiment le programme de formation. Euh, il y a aussi beaucoup de coaching, effectivement, pour préparer euh, les apprenants à la sortie de la formation pour qu'ils soient vraiment employables euh, rapidement. Donc, ça va être coaching sur la confiance en soi, sur des simulations d'entretien. Et tout ça, c'est animé aussi par des collaborateurs d'entreprise. De, euh, donc, euh, par exemple, il y a eu aussi, euh, euh, là, pendant les 15 premiers jours de Prairie, donc cette période d'intégration, euh, un collaborateur qui est venu animer euh, une séance sur la gestion de conflits, Donc, pour leur apprendre un petit peu à, à gérer tout ça au quotidien. Ouais. Euh, voilà, C'est vraiment une, une réelle volonté. Et parallèlement à ça, euh, ça va être aussi du suivi individuel pour chaque apprenant euh, pour euh, construire le projet, mais aussi euh, peut-être lever des freins euh, périphériques qui pourraient euh, empêcher les apprenants de bien suivre euh, le, le déroulé de la formation euh, dans des bonnes conditions. On a une question d'un viewer qui n'est pas, pas basé dans la région Aéro. La fondation FAS, elle est présente partout sur le territoire. Est-ce qu'il y a oui, d'autres clubs d'entreprise Oui, on a plusieurs clubs d'entreprise sur tout le territoire national. Donc, on a une cinquantaine de clubs donc sur, tout, sur tout le territoire national. Voir à l'étranger. Euh, alors on, tout le monde, euh, tous les clubs face portent pas l'ensemble des, des projets. En fait, ça va dépendre en fait des, euh, des partenariats, des besoins du territoire. Et puis euh, nous, on est historiquement un club très innovant et, euh, et avec de, pas mal de, de nouveaux projets. Euh, donc après, il faut se renseigner euh, sur le territoire et directement contacter euh, le club, euh, le club face en direct parce qu'on n'est pas au courant forcément non plus de tout ce qui se fait sur l'ensemble des clubs face. Mais mais il y a plusieurs euh, clubs face qui portent des écoles du numérique également sur le territoire. Donc, il ne faut pas hésiter à aller euh, toquer et, et aller euh, voir s'il si y a ces formations qui, qui aussi y répondent. Super. Euh, on va reprendre la session. Est-ce que tu veux une dernière question pour, pour face ou on reprend une session de questions avec tous les intervenants euh, ben, écoute, Si, je pense qu'on peut peut-être parler de ce que vous faites dans le cadre de l'Open Gen. Si vous faites des animations, ouais. euh, quelles sont-elles sont Comment on fait pour vous retrouver et participer Alors, oui, effectivement, on va y participer euh, mardi prochain, après-midi. Mm -hmm. euh, donc, on s'est positionné euh, en visio, du coup, pour que les apprenants puissent présenter euh, leur formation, euh, leur formation, du coup, aux personnes intéressées. Euh, donc, euh, avec une petite présentation assez dynamique. Et puis après, derrière, il euh, y, a, y a certaines personnes qui se sont positionnées pour euh, faire des témoignages de leur parcours et de leur reconversion professionnelle pour justement montrer que c'est possible. Et notamment, pour faire euh, le petit clin d'œil avec la question de tout à l'heure, des personnes qui sont euh, qui ont plus de 40 ans et qui souhaitent se, euh, faire une reconversion professionnelle, ben c'est possible, euh, on en aura la preuve euh, mardi prochain avec euh, des témoignages. Et on a même, on a même fait l'Open la, la, la, Gen un peu avant, même si ce n'était pas directement dans l'Open Gen, puisqu'on a reçu euh, la semaine dernière un groupe de jeunes d'émissions euh, oui, bah, locales euh, proches de, de chez nous, qui est venu euh, directement dans les locaux. Euh, et, et, euh, et du coup, euh, le, le, les apprenants animaient un atelier euh, pour leur montrer ce qu'ils faisaient, tout ça. Donc, il y a vraiment une interaction... Euh, et donc c'était vraiment des jeunes qui étaient préparés, qui avaient déjà un projet ou qui se projetaient dans les métiers du numérique et du coup ben ça a été vraiment intéressant qu'ils puissent aussi toucher de plus près mmh. ce qu'est ce métier-là, rencontrer du monde, des possibilités qui s'offrent aussi à eux pour plus tard. Donc voilà, donc on ouvre le, on ouvre la semaine même en amont. <rire> Super, du coup je vais faire remonter tout le monde sur la scène. Stéphanie, euh, je vais te faire remonter sur la scène. Guillaume était toujours là, il avait juste caché sa caméra, il est tellement efficace. Et Valérie est là, Valérie est sérieuse, elle porte le masque dans un bureau fermé. Il y a d'autres gens dans un bureau mais... euh... On va... Alors, Benoît, Benoît Rochin Robert, a posé une question, euh, mais euh, il l'a posée de manière ironique, donc je ne peux pas la montrer. Il faut que tu la reposes dans le bon sens, Benoît. Oui, Benoît. Euh, <rire> tes questions sont pertinentes, mais euh, voilà. <rire> on, a, on a un bonjour du gars. Euh, on a Fabrice qui nous dit qu'il est en contact avec une entreprise de Montpellier et qu'il ira voir Corinne. Alors, c'est Corinne Machavert qui est en commentaire et qui aide les, euh, les personnes à se, euh, se relocaliser, à trouver un appartement particulier. Euh, et on a 7 flammes. Alors, je ne sais pas si, euh, il représente les flammes cuches ou si c'est juste son nom. Mais pour <rire> l'immersion, je confirme que c'est un super tremplin. Je viens de trouver un job parce que j'étais en immersion depuis trois semaines. Ça a suffi à mon employeur pour prendre un contact avec moi. Mm -hmm. Alors, l'immersion, c'est le dispositif qui s'appelle aujourd'hui la PMSMP, c'est ça Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait oui. Mais voilà. Dans le cadre justement de, de notre école, les, les apprenants vont quatre semaines en stage. Et, et c'est vrai que c'est un réel tremplin. Hein. On le voit, on l'utilise même dans d'autres actions de face zéro. Ça permet vraiment à la personne de, de déjà de passer la barrière du CV selon si la personne n'a pas eu d'activité pendant plusieurs années, etc. Il est directement immergé. Et puis là, il a vraiment la possibilité de mettre en avant ses compétences pendant les quatre semaines et pourquoi pas du coup, après, être contacté pour un contrat, un remplacement, voilà. Donc euh, c'est vrai que nous, on s'en sert euh, comme euh, au quotidien. Et il faut savoir que, que tout demandeur d'emploi peut aller solliciter une PMSMP en allant euh, voir son conseiller pour l'emploi en disant, ben, j'ai une entreprise que j'ai repérée qui m'intéresse, j'aimerais de l'intérieur euh, euh, mieux connaître ses métiers ou c'est une entreprise que je vise pour justement demain euh, trouver un job. et bien, on peut aller solliciter une PMSMP. Euh, voilà, c'est un, un CERFA euh, qui est à remplir et du coup qui permet euh, aussi pendant cette durée-là d'être... Euh, ouvert au niveau de la sécurité sociale etc et euh, d'avoir cette période d'immersion puisque quand on n'est plus en formation et eh ben on, on ne peut pas avoir de stage euh, directement c'est un vrai levier il faut moi je conseille vraiment aux toutes personnes euh, voilà, en recherche d'emploi et qui visent des, des entreprises en particulier à les solliciter ce type de, de, de stage d'immersion via, via la pmsmp Super, Pierre est, Pierre est arrivé, c'est le prochain intervenant. Pierre, si tu me fais un pouce comme ça, je te fais monter sur la scène pour que tu prennes des questions avec nous. Ah, il a fait un pouce Il a fait un pouce, super cool. Oh, <rire> alors, il, y a, il y a Valérie 99 qui me dit que je parle toujours du PSNP, smp euh, qui est content qu'on soit plus de 60 personnes. Oui, Effectivement, on est très nombreux sur, sur Twitch. En fait, ouais. tout flux confondus, on est à plus de 100. En ligne, là, c'est vraiment effectivement un de nos records. Euh, et on a plus de, plus de 500 personnes qui sont déjà passées sur le stream à ce moment-là de l'intervention. C'est déjà super cool. Mmh. Alors, je ne sais, sais pas de quoi parle Cédric, mais je crois qu'il parle des flammes cuches encore. Hein. Un célèbre, ils sont toujours en ah, c'est ah, la PMSMP. Non, oui, si, si. La de... Parce qu'il a fait des vannes sur les flammes cuches aussi avant. Non, euh, oui. Et oui. Ils... Oui. Le sujet des, de, du coup, de... avant, ça s'appelait le mois d'immersion le, le, le en entreprise. C'est difficile pour les formations ou pour les, les, les pôles emploi de trouver des entreprises qui, euh, qui accueillent ce type de, de personnes. Est-ce que, est que vous savez, est-ce que vous avez une recette secrète pour convaincre une entreprise d'accueillir des gens en, en immersion il faut, <rire> ah, faut voir. Voir. il faut y aller. Faut il faut tenter, on, voici, voilà. on se prend des portes aussi, hein, mais <rire> il y a pas, je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de recette. Non, il non, non, faut essayer, il faut tenter. Euh, Après, voilà. il y a. Moi, il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à prendre aussi des gens pour faire découvrir leur métier, leur entreprise aussi de l'intérieur. Donc, euh, il faut c'est plus des fois des freins qu'on se met soi-même. Mais il faut, voilà. Et puis après, il y a le réseau, il y a des connaissances aussi. Il euh, faut pas hésiter euh, à aller euh, voilà euh, utiliser son, son, son réseau personnel pour euh, pour, pour aller chercher des, des immersions. Mais mais moi, si on a un conseil à vous donner, c'est de d'y aller, de pousser la porte. Quoi. Il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à, à, à ouvrir leur porte alors il y a eu pas mal aussi de conversations et d'échanges autour de la rémunération quand on est en contrat pro ou en contrat d'alternance. Est-ce que vous avez est ce que vous avez une façon d'expliquer de manière simplement comment sont calculés les minimums de rémunération ou les, les rémunérations dans les contrats d'alternance et d'apprentissage il faut que quelqu'un prenne la parole. Je sens bah, en fait, en fait euh, ça dépend de, mmh. de l'âge du participant, de sa situation mmh. familiale. Donc, euh, il y a des grilles et en fonction, en fait, on a la rémunération qui correspond. Donc, euh, si on a des enfants, mmh. si, on est, euh, si on est jeune, si on est un peu moins jeune, euh, ça va varier. Mais en et tout cas, il y a… En tout cas, il faut savoir qu'en ce moment, euh, avec le plan relance euh, lancé par le gouvernement, l'alternance et l'apprentissage notamment est, euh, est vraiment euh, euh, boosté. Et notamment, euh, voilà, donc il y a, il y a vraiment des, des aides à ce niveau-là côté entreprise et, euh, et côté aussi. C'est une, une vraie possibilité aujourd'hui pour pour les pour les personnes en recherche d'emploi de solliciter ce type de de, de, de contrats qui sont un vrai levier aussi d'insertion euh, durable. Donc il faut euh, voilà, là vous avez, vous pouvez aller voir sur euh, euh, le site euh, du gouvernement ou un jeune une solution euh, qui est le, le notamment euh, pour le plan relance des jeunes euh, qui permet euh, vraiment vous avez en quelques quelques lignes les infos euh, qui vous permettront d'aller euh, solliciter l'entreprise avec euh, si elle n'est pas encore au courant parce que du coup il y a une grosse campagne de communication sur ces aides là mm -hmm. mais euh, voilà sachez qu'il faut mieux être aussi au courant de son côté pour aller euh, euh, argumenter au côté entreprise ok alors Pierre tu es muet euh, il faut que tu te unmute pour qu'on puisse entendre parler bonjour Pierre Ouais, ouais. Bonjour à tous. Euh, Bonjour. Du coup, pour le, le contrat d'apprentissage, le, le, le COAtlas nous a dit qu'ils avaient plus de 25% de contrat par rapport à l'an de, dernier sur le contrat d'apprentissage. Effectivement, il y a une aide exceptionnelle qui est de 5 000 euros sur une subvention sur la première année pour un apprenti qui a moins de 18 ans et de 8 000 euros pour, de, pour des apprentis qui ont plus de 8 mmh. ans, plus de 18 ans. Euh, Est-ce que, est que vous faites de l'apprentissage chez, chez PopSchool Est-ce que tu as vu une, une augmentation du nombre de contrats cette année aussi de ton côté, Pierre Alors, c'est un vrai sujet en ce moment, en effet, comme tu le disais, avec les, les aides et les, les incitations du gouvernement pour favoriser l'apprentissage. On n'en fait pas chez PopSchool, ouais. qui est présent, mais on en fera l'an prochain. Donc, Super euh, cool. donc, donc, ce sera une, une actu qu'on bah, vient de dévoiler, donc qui, qui, sera, qui sera mise en œuvre l'an prochain, et, et on le fera parce qu'on voit que les entreprises sont hyper demandeuses Ouais. Euh, et qu'il euh, y a du vrai potentiel aussi pour les apprenants et que c'est un format qui marche très bien.